J'aime pas trop ces personnages. On me change de personnage, please. Bon, Tavish, euh, j'aime bien, mais... Trois d'armure, euh, ça me fait un peu peur. Et il y a Goza. Mais Sindragosa, c'est démon, je n'aime pas. Il y a Murloc dans ce lobby. Il y a Murloc dans ce lobby. Il y a Bête dans ce lobby. Bon, ta vie, ça peut être pas mal pour contrer Baron. Ta Tavish, c'est un perso de tempo. Soit vie, soit il charge. Trash Hero, je dirais pas trash mais pas sexy. Bon après il n'y a pas de trash dans la méta mais moyen. On va prendre ta quand même mais j'avoue qu'il n'y a pas de régalade là dans les personnages. Bon, on a la pièce 7. C'est plaisir. 13 sèche, 13 Okay. Il y a Charrage, ça fait longtemps que tu l'as pas joué, non Ouais, mais c'est vraiment... Il n'y a pas de plaisir à jouer Charge, Il y a ce petit côté adrénaline qui peut être rigolo, mais franchement, c'est vraiment pas un... En fait, c'est un perso que je peux jouer dans un... dans un lobby sans Murloc. Parce que dans un lobby sans Murloc, t'as peut-être envie de te projeter un peu plus haut dans les tavernes. Et c'est vrai qu'avoir accès à un 5, voire même aller dans la 6 avec le pouvoir, ça peut vraiment avoir du sens. Dans un lobby avec Murloc... Ça a un petit peu moins de sens, voilà. Et chaque perso a ses spots, hein. c'est pour ça qu'il n'y a pas de trash. Bon, ça ouais, c'est très intéressant, mais vu qu'on a le, le token, je pense qu'on va partir sur une stratégie visiblement classique. Touti, touti, touti. Les lobbies avec Murloc sont assez polarisés de... dessus. J'ai l'impression. C'est un mauvais jeu de mots. Ils sont assez polarisés dessus. En gros, on joue les Murlocs quand il y a les Murlocs. Ouais, ouais, c'est vrai. Bah, ça dépend. Encore une fois, s'il y a Bête et Mecha, euh, et que tu pars sur Murloc, tu feras sûrement top 8, as Mais Là, il n'y a que Bête, il n'y a pas Mecha. Faut voir. Après. Comme je disais tout à l'heure, quand il y a Bet et pas Mecha, ou l'inverse. Bon, Mecha est plus fort que Bet, mais tu peux jouer Murloc, mais tu ne forces pas Murloc. J'aime bien ça, hein. franchement j'aime bien ça. Hein. J'aime beaucoup ça. Hein. Soit c'est up, soit on considère les moutons, mais. Je crois qu'on va considérer les moutons. Hein. Non Ah j'aime bien. Hein. Franchement c'est des cartes avec Raldagonie. Ça active certaines quêtes, Raldagonie. C'est tempo. Oui c'est quoi qui est là Un pirate. On va les garder en main et vous savez pourquoi. non pourquoi pour la quête mon grand pour la quête imagine ma quête c'est jouer des bêtes bah, j'en ai déjà deux c'est le meilleur mais c'est super dur de perdre trois fois Menu plaisir faut jouer des murlocs ou des pirates je vais acheter quoi là ici sûrement les chats de gouttière. et rien oh là là quelle horreur oui des serviteurs avec de guerre neuf c'est énorme neuf on n'y arrivera pas enfin ah, on pourra y arriver mais c'est dans trop longtemps ce sera soit ça soit ça le naga c'est fort mais perdre trois fois quoi. Venu plaisir avec les murlocs c'est quand même très fort. Hein. Je le dis hein. Je sais pas. Faites ça. Un match. Faire pas avec ta vis normalement. On va prendre ça. On jouer des Murlocs ou des Pirates. On va prendre le Forban, on va prendre ça. On perd pas. Hein. On perd pas les combats. On va prendre le menu plaisir. Comme ça, on peut jouer Murloc. Hein. Franchement, Murloc, ça reste une... Comme on a dit, hein, c'est une bonne race hein, dans ce spot. Il n'y a pas les mechas pour nous contrer. On peut pas perdre avec Tavish. Alors si, on peut perdre si on ne fait pas le pouvoir. Mais franchement, 3, 3 combats de défaite, enfin 3 défaites, c'est tellement de points de vie perdus, pour moi, c'est du suicide. Bon, menu plaisir, c'est peut-être le moins fort des trois, mais c'est... Il a pris une tête de mort dans le visage. Mais... Bon, on a dit quoi Murloc ou pirate On faut acheter le Murloc. On va viser le plus élevé vu qu'on a un bord, on va dire, qu'avec des petites merdasses. On est à deux, hein. On peut même faire la quête au prochain tour. Typiquement, si on commence à avoir des voyants froids de lumière, des choses comme ça, on part... Euh... De toute façon, on va plutôt jouer Murloc. Je me suis laissé la possibilité de ça en fonction des quêtes. Hein. Franchement, s'il y avait une quête Raldagonie, d'agonie, s'il y avait une quête hors volée... Toutes les quêtes qui marchent avec les bêtes, je serais parti dessus. Mais... Euh... Là à un moment, bah voilà quoi. Pas forcé, et puis Bob nous, nous, nous propose pas forcément de Aldagony, d'agonie. C'est pas deux sauts de moutons qui font une compo, vous voyez. Il est resté taverne 2, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Après il, il prend un coup de fusil dans la tête. Alors hein. <rire> déjà son taverne 4, il, a, il prend un coup de fusil normalement. C'est celui de gauche qui prend un coup de fusil, bim. On perd quand même. Hein. Aïe. Aïe, aïe, oui, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, Ah mais il a une quête trop bizarre, non Il a une quête de cri de guerre, il est resté à taverne. Mais qu'est-ce qu'il fait ce gars C'est juste pour me mettre 8, vous croyez On a pas d'intérêt. Je connais pas. Jouer des murlocs ou des pirates, donc ça c'est bien. Ce Je sais pas si bien ça c'est bien. Oh wow. Bon. Ça peut, le problème c'est que ça peut choper les chasseurs. Et ça peut aussi choper gonfler le rond. Je pense que ça reste ok d'avoir des doubles. Dans une situation d'aller chercher Bran. Bon dommage. On a... Ah ça reste plus de plus de... C'est pas incroyable. Mais... Bon vous voyez c'est con mais le, le fusil ici nous fait gagner. Hein. Parce que sinon sa créature elle aurait été chiante à détruire. On n'est pas encore dans une situation où il faut viser celui à droite ou celui à gauche ou le plus bas pour tuer Leroy. Là on est dans une situation où genre juste blesser la plus grosse c'est déjà pas mal. L'intérêt de ta vie, hein. franchement, typiquement ce combat, je pense qu'on n'est pas devant si on n'a pas ça. Vos ont vraiment... Bah up, je pense. Oh super. Euh, bah on a le triplex, hein. Bran, please. Vamos! Pardon, j'ai gueulé. Vamos! J'ai encore gueulé, je m'en bats les couilles. Pardon. Oh le langage. Vamos. Ok. En Bran. C'est bon, on est bon là. Bon, par contre, je verrais bien lui juste pour arriver à setup lui et lui, mais. Je le vire. Hein. Après, c'est plus 2, plus 2. C'est plus 4, plus 4. Jure à dire. En même temps, il fait un peu peur. j'ai un coup de fusil. Hein. Je sais pas. Ah, c'est dommage de virer une 5-7. Hein. Juste parce qu'on a envie de proc dans Getter. On est d'accord, hein. Le garde, Pour hein. Faut rester à 35, on a une belle, on a un beau setup. Franchement, c'est con de, de passer à 20 PV maintenant. Donc, on reste comme ça. Bon, au faut... bon, moins que ça chope Gator euh, Primalron. Plus, plus important presque que lui. Quoique, faut voir. Allez, faites... c'est toi qui décide, Bob, en vrai. Bon, on a eu plus 4 et on a eu 2 trucs. C'est OK. En bon, Bob, pourquoi tu veux l'enlever Parce que ça, ça chope 2 crit de guerre. Donc en fait mon objectif c'était choper rond et getter. Non je vais le dire pas maintenant parce que sinon vous voyez là je suis à 38% si je l'enlève je pouvais être à 25 ou 20% Et ça peut changer énormément de choses Parce que là si tu prends 10 t'es à 25 c'est pas la même partie Là je suis dans un setup qui est super beau J'ai pas de contre en meca Ouais typiquement j'aurais perdu sinon J'ai pas de contre en meca Et, et j'ai bran ça c'est con de prendre des risques pour, pour juste un petit peu plus de cartes. En vrai, j'ai presque envie de up. Je pense que je suis pas mal. Et je me dis si j'ai le gros là, le gros murloc, ça fera un peu greedy, mais... Dans ce cas-là, il faudrait virer lui. On va chercher le gros murloc. Le fait d'avoir gagné le combat d'avant, je pensais, ok. Uther, c'est vachement greedy. Après, nos cartes elles sont pas encore très fortes. Je pense c'est peut-être ok pour un tour. Vraiment ok pour un tour. Un navigateur sur ça. On fait ça. Bon, on peut choper Uther, mais Uther peut choper. Euh, bah Même si ça chope ça, c'est cool. Ça, ça, ça. Je pense oh, c'est pas mal. Encore enfin, une fois, faut, on est vraiment dans un joli setup. Il faut, il faut garder cette, euh, cette puissance. Il joue des murlocs, mais je pense qu'on va encore viser le plus haut. Partons là-dessus. Merci Bastos 1er pour le Prime, c'est gentil. Merci infiniment. Ouais, j'avoue que là... Le, le fait d'avoir joué safe au tour d'avant ça me permet aussi de prendre ce risque là entre guillemets d'aller chercher la taverne le chef des murlocs taverne 6. Bon super, ça bien mis. Hein. Ça a pris ça et ça a pris ça. Euh, on va dire les deux meilleurs. Bon on n'est pas trop derrière. Ah, ok, on a enlevé la plus grosse, c'est bien. Ok. Nice. Merci The Last of Valentin Uther sur It S'envisage pas Non pas dans ce setup Là, je vais jouer mono murloc je pense Pas dans ce setup Attends je, je te remercie après euh, Last of Valentin Ça c'est bien mais je fais d'abord ça en vente Ça Ça Ça Le chef des murlocs Orgozoas fait des pièces Le chef des murlocs Super. on le remet dans le pool comme ça on peut le récupérer je veux pas le Que je veux un taunt non c'est ok ouais, mais on peut Ou des pirates je pense que je vais quand même viser le plus haut le plus élevé la question c'est ah peut-être fallait aller plus bas pour l'Heroï my bad euh, ou la mantide. qu'est-ce qu'on veut là en vrai on est gros lui il se fait taper et il peut être gros tout de suite mais Zerus c'est vraiment pas un bon perso enfin la quête Zerus c'est vraiment pas très bon je pense que c'est mieux de faire Gator avec Jeune comme ça on récupère plein de murlocs et ça part en ça dégénère derrière Mais d'accord hein. on est tour 9 je pense pas que mon board soit ridicule on a secret de guerre là, ce secret de guerre là, ce secret de guerre là, avec ça. Après, on peut faire une éno un énorme steak, mais je pense c'est mieux de faire des murlocs pour des pièces et accessoirement. Euh, ouais. euh, pardon, merci The Last of Valentin qui offre 3 abonnements à Twitches, Run, Rarg et Fatal Picard. Merci à toi pour le soutien. C'est très très très généreux, ça m'aide énormément vraiment. Donc, euh, merci à toi. Merci de ta générosité et merci beaucoup de me soutenir. Merci infiniment, euh, Valentin. Ah le dernier des Valentins d'ailleurs. Tu tous les autres. <rire> merci beaucoup. Ok, ok. Ça passe, ça passe. Le cercueil dans le visage. Allez hop hop. C'est enterré, on n'en parle plus. Par contre l'animation est un peu longue. Hein. Voilà, merci. Il ne faut pas up là. Je bon, pense pas va me permettre de le piquer lui. J'en trouve un autre. Là je cherche le... Ah ça se trouve bien. Faire ça. On va voir ce qu'on trouve. Terre. Terre ne pas à grand chose. Ça mange pas de pain. 14-12. Ah non, autant sur Bran. Ah, j'ai un play. Je crois que c'est bon. C'est ça. Et c'est ça. Euh, je pense qu'on va quand même viser le plus bas Juste pour essayer de tuer un Leroy Attends il est taverne combien Il taverne 4 mais en vrai Leroy est chiant pour nous Donc on va viser le plus bas maintenant Et c'est tout Parce que comme ça lui il a pas de cri de guerre Donc comme, comme ça en cri de guerre on est sûr de choper Le gonfle qui devient Énorme et le getter. Donc on continue de se, se gaver ah, C'est intéressant cette game bah en fait, il n'y a pas vraiment besoin de Toxie à partir du moment où on a de la stat. Par contre, il va, à... va commencer à falloir prendre les héroïnes. Peut-être même up au prochain tour, vu qu'on aura pas mal de Murloc, donc possiblement des pièces. Essayez d'aller chercher les Mounted. J'aurais bien aimé la, la boule magique, mais bon. Faisons cela. Vous vous oh, C'est cool, hein Je crois qu'il faut enlever cette animation, elle fait ramer et tu perds du temps sur ton prochain tour. Ouais mais elle est rigolote. Pourquoi vouloir tuer tout fun <rire> C'est un jeu fun non On le tue là. Attends, on a eu Getter. Attends mais c'est bizarre il y a eu un bug là non Je crois qu'il y a un bug de cette quête avec Getter Elron On est d'accord il y a eu un bug là Parce que normalement j'en ai pas 4 Il y a deux cris de guerre Donc normalement l'autre il s'active deux fois Donc j'en ai 4 à la fin du tour plus 4 Donc normalement j'en ai 8 à la fin du tour Vous voyez ce que je veux dire Parce que lui il se copie deux fois Bon on s'en fout Mais lui c'est x2 avec ça Donc avec Bran donc 4 Murloc Plus lui avec lui il y a un bug dans le jeu. J'avais déjà eu ce bug là, mais c'est relou. Ce pas le plus fort, mais il donnera... bon, on a la boule magique. Et voilà on va virer lui. Que, on fait ça d'abord ça. Ok, donc là on va faire ça. Ne plaisait pas ça. Tenez, Voilà une pièce pour le dérangement. Ça. Boule magique, let's go. Boule magique en triple, comme ça on peut avoir une autre boule magique. Let's go. Triple ce jeune homme. La boule magique. On va sûrement virer ce murloc là. Dina, carte très importante. On va chercher des boules magiques. Fait une boule. Fait une boule. C'est je ce faire co ce cogno, je joue ma boule. Ça, ça marche pas de toute façon, on a vu. On hein. va dire que oui. On hein. va virer ça. Il d'autres boules magiques. vais pas stater ça ça sert à rien ça marche pas on est d'accord hein. enfin, est-ce que c'est un bug ça ou pas mais je crois que c'est un bug parce qu'en plus je l'avais déjà vu je vais essayer de lire le chat mais Ah vous me dites pas le maître murloc c'est pas un cri de guerre le maître murloc ça c'est à la fin du tour deux serviteurs déclenchent leur cri de guerre ça c'est un, euh, un cri de guerre on est d'accord donc ça déclenche deux fois ça déclenche une fois donc une fois fois deux ça fait deux donc ça déclenche euh, on va dire en nom doré c'est deux murlocs c'est un murloc x deux deux plus l'autre un plus un ah non c'est bon c'est pas un bug non non mais je crois que je dis une connerie non, je crois que j'ai dis une connerie, mais je suis pas sûr. Si c'est 1, 1, découvre un murloc. Avec Bran, c'est 2. Avec ça, c'est découvre un murloc, donc c'est 2. Non, c'est ça, c'est 4. Oh, bref. Ça, c'est quoi C'est Naga, on va tout de suite viser le plus bas. Vildi Roy ou la Munted. Non, non, mais sans, sans Euh Bon. On a deux boules magiques, c'est important, ça c'est un jeune homme qu'on peut virer. Maintenant on va commencer à donner toxi aux boules magiques. Si on en a une autre, on la prend. Hein. On peut en prendre une Nadina mais c'est un peu un peu extrémiste. Hein. On va pas. Bon, le titre, c'est une carte clé. Deuxième poison. Poison. Une autre boule magique. On va la jouer. On va virer lui maintenant. Oh bah bref. On lui. Bon, je vais pas jouer ma, euh, Nadina maintenant vu que je, suis, je pense que je suis devant. Et quand même, si je suis pas devant, je suis à 25. Nice, le Lireuil. PAF C'est mon côté des choix ça. Ok. Bon, GG. Les Nadina, les Mantic, je les garde pour le dernier combat. Je veux pas me boardlock. Je peux encore faire des, des dingueries avec euh, un de doré. Pourquoi jouer des boules magiques et pas des murlocs Parce que les boules magiques ça marche avec Mounted et ça marche avec Nadine Ok. Donc c'est pour ça que c'est bien de l'adorer tôt l'autre. Comme ça je peux vraiment en avoir euh, 3 sur le plateau. On lui joue des bêtes donc on va peut-être viser le plus à droite. On va virer ce garçon. Par contre, je suis pas sûr que ça ait du... Ouais, Au pire, s'il y a une autre boule magique, c'est pas si grave. Je peux encore en jouer une autre derrière. Euh, ça, c'est cool. Profitons un peu de ce bran quand même. Euh, ça sert à rien. Hein. C'est quand même... Je pense que c'est le moment quand même de Nadina, non soyons pas trop greedy. peut être virer bras, non On va la voilà, tripler, on les bloque aux adversaires. Aussi, on en vole 3. Comme ça, il y a moins d'itération maintenant dans, le, dans, le, dans le, le sac de Bob. Ouais je vais le faire maintenant Nice okay. L'avantage c'est qu'on a de la stat Et on a de la résilience au max donc en fait, Bet c'est notre pire archétype Mais lui, si on arrive à le buter, on a gagné Mais Bet c'est notre pire archétype parce que Tout ce qui est résilient, c'est chiant J'en tu être dans le top 10 des meilleurs joueurs français sur BG Je pense être dans le top 3 même. Top 2 peut-être, je sais pas 2-3 hein, je dirais On ne tuera pas, mais on lui mettra pas mal de dégâts, ce qui est plutôt, plutôt bien. Ah, quoi que pas mal. Euh... faudrait que ça tape à gauche. Ah, dommage. Le jeu est lent, ouais, c'est parce que j'ai mis une nouvelle... Euh... Une nouvelle euh, animation de meurtre. Vous voyez la folle, là, bam. Le problème, c'est que c'est un peu lent. Il y a les nouvelles, je pense, hein. Bon. On aura besoin de taunter la Nadina. Donc on peut commencer à prendre la pêcheuse. Là, en fait, on va commencer à acheter des cartes pour, euh, la, pour la fin. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, typiquement, le zap aussi peut peut-être avoir du sens. Encore que. Non. Ça, pff, même pas, hein. Franchement, Héroïne, Nadina est meilleure. Elle donne 3 boubous divins. Je pense qu'on va chercher quoi. Honnêtement, j'ai vraiment un setup qui est difficile à contrer. Je, je le prends. Le... J'ai vraiment un setup qui est difficile à contrer parce que... J'ai à la fois mon pouvoir. Il peut tuer un Leroy. Je pense que d'ailleurs, contre Murloc, on va plutôt tuer un Leroy. Au plus bas. J'ai des boubous. J'ai... Ah c'est vraiment relou comme board Je pourrais même virer un des Murlocs pour mettre une deuxième Mounted Sachant qu'on joue sûrement la finale derrière C'est sûrement le cas on fait, on fait ça, on met une Mounted ouais, Je pense qu'on va faire un truc comme ça Je pense te Murloc, il faut des Mounted L'avantage, c'est que lui, vous voyez, il peut taper. Bah, c'est qui qui attaque en premier Bon, en vrai, ça change rien. Hein. Il a plein de boubous. Bon, il en a aussi. Bon, il a tué nos mantides, ça, c'est un peu chiant. Bon, on meurt pas. Hein. On meurt pas. un board qui est relou. Mais on connaît son board. Ce sera un peu plus facile à contrer plus tard. On pourrait jouer la, la demi-finale maintenant. Ouais. Voilà c'est la demi-finale. On est tous pas en PV. La question c'est est-ce qu'on veut une manteed quoi Doré. On va la prendre, je crois. Mon adversaire, il avait une mantide aussi. Non. L'adversaire il avait un baron. Ouais. Mon adversaire, on s'en moque un peu. Voilà, le maître, on a un Leroy super. L'idée c'est de prendre le maximum de Mantis aux adversaires. Nous, on n'a pas forcément besoin de deux, Leroy fait un peu le même effet. Je prends le Leroy. Il faudra un taunt là. On va roll pour le taunt. Je le vire pour le taunt. Bon, on a Brickaille qui est très fort. Euh... Donc, on va Leroy. La question, c'est... Bon, Quand me Tumorlock, on va viser le plus bas. On peut viser un Leroy. Ça nous donne un edge. La question, c'est où va ça Ça peut aller là. Ça peut aller là. Je pense que lui, il a tout. Parce qu'on a 4 races. Et puis, en plus, il est doré. Donc, je pense qu'on va plutôt là-dessus. Comme ça, si jamais il a le... le 3 dégâts, le tunnelier, il tue pas ça. Et on va faire ce placement. J'aime bien. Hein. Franchement, le board est cool. Hein. Bah, Nadina, elle meurt toujours en attaquant. pas possible qu'elle survive. <rire> y a pas de truc à 8 PV là. Sachant qu'il n'y a pas de démon, donc il peut pas me, il peut pas contrer avec Voidlord. Nice. Nice parce que la 14-8 elle va chercher ça. Ouais 100%. Nice. Super. Bon on va jouer la finale je pense hein. On va voir. Final contre Siminofir. On connaît son board. On sait que c'est chiant à battre. La question c'est est-ce qu'il faut un bricaille Ça mange pas de pain. est-ce qu'il va garder sa 3-7 Il y a moyen. Vraiment une petite first in tout ça. On vise quoi Le plus bas On vise la 3-7. On vise la 3-7. Et on donne Boubou à Nadina ou pas Boubou là ou voilà, alors on reste comme ça. Je pense qu'on va viser le plus bas. Le truc c'est qu'est-ce qu'on -ce qu joue ça ou est-ce que comme ça c'est mieux Sachant que lui il a taunt. Souvent. Est-ce qu'il ne faut pas mettre Leroy first into Nadina Peut-être. Hein. Ou alors on vire Leroy pour mettre Briegaï plus pêcheuse. Le problème c'est que ça veut dire qu'on on va dire un Leroy par une carte qui n'a pas de capacité quoi. Moi, j'aime bien ce spot, en vrai. Je trouve qu'il est très intéressant. Ça, c'est des amalgadons, hein, c'est clair. trop bien. Ça, c'est trop, trop important. S'il si a la 3-7, l'Heroi ne sert à rien. Exactement. Mais est-ce qu'il a gardé la 3-7 Tu vois Bien sûr. S'il si a la 3-7, ça sert à rien. Mais s'il si a la 3-7, Brieka, il sert à rien aussi. Parce que le boubou est pété. Donc, c'est ça aussi le truc. C'est ça le truc aussi. Clairement à place de l'Iro il faudrait genre... Une héroïne, une connerie, encore héroïne du Canadina, ça n'a pas trop de sens, ça fait doublon. Donc soit il a le taunt et il a le tunnelier et c'est un peu chiant, soit il a pas le tunnelier et on advienne que pourra. Et je pense que le placement est ok comme cela. Là avec le baron. Là. Ok, égalité. Il a un poil devant, mais. Ça, c'est une attaque horrible, ça. Ça, c'est. Bon, il a gagné, je pense. Ouais. L'avantage, c'est qu'on a beaucoup de points de vie. Donc, il a des cartes qui font pas grand chose. Typiquement, le, le, le Boa, il fait pas grand chose contre nous. Vous mais... voyez, là, en termes de stats, bah, à part s'il y a un Lyreux qui pop, mais. Il a pas de Leroy, on devrait gagner quoi. Et c'est tout l'intérêt d'avoir monté de la stat au préalable. Parce que la stat, enfin juste le côté poison, Boa peut nous contrer. Là avec la stat, Boa nous contre pas. Ok, on gagne. Hein. On gagne, on gagne. Euh, bon, de toute façon, on sait que maintenant notre Leroy ne sert pas à grand chose. Euh, Peut-être que Zap a du sens. Là on a combien On a 17 pas grand chose, hein. c'est assez dur à est-ce qu'on veut pas un boa? Mais un peu faiblard, hein. y a pas un spot avec genre interrogation à droite pour value tout de suite? Genre, je vire mon Leroy, genre. En fait je vais je vais taunter quand même nanina, je, euh, ouais, je pense que ça a du. ouais je pense ça quand même du sens. On va mettre lui first. Attendez, il faut viser le plus bas. Fais ça, fais ça. On va faire ça. On va faire ça. Parce que ça a donné mais.. On tourne son truc, ça c'est bien, on a buté son Leroy. On prend renfort. On va buter son baron. Euh, après on bute son baron avant. Après on bute son baron avant le boa. En fait l'avantage c'est qu'on génère de la value aussi sur nos cartes. Après le Boa il nous faisait pas si peur mais. Bon ça c'est ok comme hit. Ça c'est pas un bon hit. Euh... Ouais on va perdre là ouais, Ah dommage on était à 48% Bon même si le combat d'avant on a gagné un 38 contre euh, un 33 contre 37 Ah c'est dommage Pourquoi pas taunter le murloc Faut taunter le murlock aussi Ouais ça change rien hein, dans le spot j'ai top 2 ouais c'est dommage, il y, avait un, il y avait un truc à faire là, on, était, on est arrivé à trouver le bon setup pour pouvoir le battre. De toute façon, ça se joue sur des micro détails, notre pouvoir fait qu'on est devant à, 12, à 11% plus. Et sinon, on a à peu près les mêmes boards, lui il a des cartes dorées, et moi j'ai, on va dire, plus d'amalgadons. Plus Intéressant.